Je me suis dit, ah, on est tous un peu des personnalités atypiques et ils nous ont mis euh, tous ensemble. Et c'est à lui que j'ai dit ça en premier. Et après, on s'est mis dans ce mood, les gars. On est, on est, on, comment on avait dit ça On est une famille dysfonctionnelle. La voilà, famille dysfonctionnelle. <rire> tu vois, on, on s'est mis dans un mood, genre, il faut qu'on fasse un, un faut qu fasse un truc entre nous, cool et tout. Et en fait, j'ai trop quitté parce que souvent dans les épreuves, bah, en vrai, on est. Même si on est tous ensemble en train de, de vivre le truc, après, au final, t'es quand même seul en fait. Et là, le truc, c'est que c'est la seule épreuve de groupe qu'on a fait. Et moi, j'étais super contente de tomber. Euh, fou. On avait vraiment une bonne. Euh... Même le gimmick que, que t'as fait, il n'a pas beaucoup mis en valeur, mais la gimmick du pull up On l'a fait ouais. entre chaque passage, ouais. ça, un ça met un vrai coup sur la scène, vois, ouais, ouais. Ouais. Même moi, des, moi. Gens de... des gens de... du staff qui le, le chantaient, ouais. ouais. ouais, c'était cool. Faut pas, faut pas. Ouais. Moi, de là, j'ai un... un respect une admiration qui s'est faite, quoi. Ouais. Parce qu'il y, a... y a cette énergie scénique où tu te dis, j'ai des choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Peu importe oui. Que... Oui. que ce soit du plus rap, du reggae ou quoi, tu vois, il y, a... y a une vraie énergie à apprendre. Et il faut apprendre de, de ces personnes-là, comme KT et comme d'autres. Ça okay. fait plaisir. On a une petite assemblée est bon. qui est là aussi euh, ce soir oui. avec euh, des questions. J'en suis déjà sûr que portant le, le, le micro au premier rang là, le jeune homme qui est là, il y a une question. Et une très belle question pour toi catégorie qui va te concerner directement, je pense. On l'écoute. Bonsoir catégorie. Bonsoir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 août. Date importante. Date importante euh, pour la Côte Ok. Bah merci pour la question. Ouais, aujourd'hui cette 7 août, c'est une, une, une très importante. Quand je suis partie de chez moi, j'ai mis un maillot de foot pan-africain. Je me suis dit merde, pourquoi je pas mis le maillot de foot de la Côte d'Ivoire J'aurais dû le faire aujourd'hui. Bah la chose que je peux dire aux Ivoiriens déjà, c'est euh, que je leur envoie énormément d'amour. Que même si je suis pas là-bas parce que j'ai grandi là-bas, je suis même là j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 11 ans. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui reste toujours très proche de moi parce que je considère comme euh, comme une force en fait d'avoir vécu euh, sur le continent de tenir sur le continent. Donc déjà j'ai envie de leur envoyer de l'amour et j'ai envie de leur dire que il faut qu'il faut qu'on soit tous euh, solidaires, tu vois, parce que. Euh, c'est le fait de vraiment subir et de se rappeler que tous et toutes, sans exception, au-delà de juste la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, on est tous le, le, même, le même peuple. Et qu'au final, les choses, on est déjà, on est déjà il suffit juste de se, de se soutenir et de se mettre ensemble pour pouvoir faire des, des choses grandiose. Donc c'est tout ce que je souhaite euh, au peuple. un moment, un endroit dans le temps où il y a eu un creux parce que personnellement, moi qui ai grandi dans les 90s et les années 2000 quand j'étais adolescente, il y avait plein de rappeuses qui partonnaient dans l'industrie tout au même titre que je peux citer là pendant 10 minutes en fait du coup moi j'ai un peu un, une difficulté à comprendre à quel moment les gens ont eu l'impression qu'il n'y avait pas de femmes tu vois, donc je pense que c'est plutôt une visibilité ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient elles étaient pas là. Et peut-être que c'est juste une, une, une manière de regarder qui est en train d'évoluer et, et qui est positive, tu vois. Et je pense que le fait de le faire de manière naturelle nous impacte, nous, nous, aide mieux que de dire « Ah, il faut mettre une femme parce qu'il faut mettre une femme ». En fait, on est des artistes au même titre que les hommes. Donc ça fait plaisir quand on voit que... Que ça évolue petit à petit parce que personnellement, je, moi j'ai toujours écouté plein de rappeuses à toutes les périodes de ma vie et j'ai jamais eu l'impression qu'elles étaient pas là. Tu vois, il faut juste savoir où on regarder en fait. C'est ça. Et ce qu'il y a d'autres questions Au dernier, pour sont venus Pas de questions Pas de questions supplémentaires pardon. Ah, on est de but, c'est ça, qui cargue le plus. Eh bien, de plus, je continue par rapport à vos origines bon. Déjà, pardon, je ne suis pas présentée, je suis du de, de radio au Sénat. Euh, donc, Reggae Hip Hop, c'est très proche. Euh, pourquoi là, tu as mon troisième album Tu as des origines de Sicile, tu as des origines de origine, donc américaines. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, voir dans un futur album, peut-être, un peu de Sicile et un peu d'Italie euh, bah, En fait, un truc à la Grèce, plus exactement, c'était un c'est quelqu'un qui avait dit que je, je voulais être Sicile mais il s'était trompé en fait je suis mon en gros je vois la Sicile depuis la plage de, de l'autre côté moi euh, ouais, je parle italien mais je le pratique très peu au quotidien parce qu'en en fait en Suisse il y a une partie de la Suisse qui parle italien mais c'est vraiment une petite partie de la Suisse qui est géographiquement très éloignée de chez moi donc la plupart du temps, je suis entre la Suisse romande ou la Suisse allemande. Et du coup, il faut savoir que c'est hyper bizarre, mais... Les Suisse allemands et les Suisse allemands se parlent en anglais. Parce que, en fait, les, les Suisse allemands parlent le Suisse allemand, qui est un dialecte de l'allemand. Et nous, on apprend l'allemand à l'école. Donc là, je ne veux pas vous perdre, je ne pas aller trop dans détail. Mais du coup, tout ça pour dire que, vu que j'ai automatiquement l'anglais, qui est la deuxième langue que je pratique, le Trop donc je pense pas que je pourrais écrire en italien de la même, de la même façon que je pense pas que je pourrais écrire en, en anglais parce que je pense en français en fait et que j'ai besoin que ça soit euh, instinctif si ça ne vient pas naturellement de dire un truc euh, en italien parce que ça m'est venu comme ça je vais pas forcément euh, aller chercher euh, à le faire quoi. et puis ça dépend de la musicalité des mots aussi ouais bah ouais bien sûr et bien bien fait, bien bien bien bien bien pour parler de langue et pour vraiment, tu parles j'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu je parles, parles Est-ce que tu... Non, pardon, Baoulé. Ouais, je parle Baoulé aussi. Et ouais. on pourrait s'attendre à, à, à entendre des chansons totalement Baoulé euh, Je pense pas. En fait, j'ai déjà mis plein de, de petites choses en Baoulé euh, dans mes textes. Mon dernier album s'appelle Aquabas, ça me dit bien bien connu. C'est ça. Mais euh, c'est la, la même chose en fait, c'est que je pense pas directement en Baoulé. Donc si quelque chose me vient en bablé, euh, pas typiquement dans mon dans mon dans mon aujourd'hui euh, sur scène, j'ai dit des trucs en bablé, mélangé avec des trucs en bouchie, le bouchy c'est un peu ivoirien. Mais encore une fois c'est vraiment parce que sur le moment quand je suis en train d'écrire, ça me vient comme ça. Donc ça euh, sort comme ça, tu vois. Ouais, l'instinct en fait. Ok, euh, merci pour vos questions dans l'Assemblée. On peut commencer déjà à faire un petit peu un applaudissement pour cette théorie et s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous attend euh, tout de suite après le, le semester Ouais, on peut passer une bonne soirée, je pense. Ouais, faire un petit tour. Ouais, ça, ça c'était la dernière mission en fait. Ouais, maintenant, on... Un petit peu de, de retour. Ouais, on va se Essayer de, de, de, de capter euh, les copains aussi qui sont sur la table. Les qui sont aussi sur la En tout cas, bon, c'est une de belle chose. choses. On ouais, est est... peut continuer à suivre. On va essayer de à vous tous les deux, hein. Je pense que vous êtes amenés à suivre peut-être de plus en plus sur scène. Non, c'était vraiment. C'était l'occasion. Après, si on a l'occasion de le refaire, on va le refaire. Ça, est... Voilà, est bon, on n'est pas à l'abri d'une collaboration aussi. C'est ah, un vrai bric. Bah, euh... Ouais, ouais. Ben, ah, C'est bientôt. Encore une fois, je suis chaud. Encore une fois, je suis chaud. En plus de le traiter, je suis chaud. On garde ça dans un coin de tête, on décidera de traiter exactement. Voilà. Merci catégorique. Merci Vic. Merci au public d'avoir assisté à notre de presse. On retourne en musique on de on le